La troisième <rire> Non mais faut être bon dans les trois. Génial. Bah parce que à regarder c'est que du plaisir. La bringue, la bringue En <rire> vrai la bringue. La bringue, non, c'est la fête, c'est le plaisir. Monsieur Rénal, je sais même pas si j'étais arbitré par lui, mais c'est l'un des meilleurs je crois. Genre l'espèce. <rire> s'entend bien sur quelques points. Le rugby à 7 se joue à 7, le rugby à 15 se joue à 15. Les mêlées à 7 se font à 3, les mêlées à 15 se font à 8. À 15, c'est le talonneur qui lance, à 7, c'est le numéro 9, numéro 4. Il y a beaucoup plus d'espace, c'est beaucoup plus court et il y a plus de spectacles. Mon premier match professionnel avec Lusapp Mon premier World Series euh, à Dubaï. Voilà. Je veux d'être champion de France Espoir euh, avec le stade Toulousain. La troisième <rire> Non, mais il faut être bon dans les trois. Mais la troisième aussi, hein. on, on peut pas l'enlever cette mi-temps, il faut, faut être bon aussi euh, sur la troisième. Alors, je ne vais, tro vais pas dire la troisième parce que je vais me faire chambrer. Ouais, Je pense à la, la deuxième mi-temps, on va dire ça. Parce que bon, les, les gros en face ils commencent à être fatigués, donc forcément ceux qui sont un peu plus fins, on peut en profiter un peu.